et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Pour cette semaine, j'ai choisi un 2-5-1 et j'utilise les groupements 1-2-3-5-1-3-4-5. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo vers le cours où j'aborde les groupements 1-2-3-5-1-3-4-5. Sur l'accord 2 mineur 7, j'ai choisi 1-4-5-3 et sur les accords. 5, 7 et 1, 6, j'ai choisi 1, 3, 5, 2.